Le CCD, ou DTC en français, est un composant électronique sensible à la lumière. Il transforme un signal lumineux en signal électrique. De la taille d'un timbre-poste, un CCD est constitué d'un support en oxyde de silicium, matériau semi-conducteur, recouvert d'une matrice en silicium. Cette matrice est une mosaïque de cellules élémentaires, les pixels, qui décomposent l'image captée. Sous chaque pixel se trouve une électrode. Les pixels fonctionnent par paire. Un pixel image, sensible à la lumière, est associé à un pixel mémoire, insensible à la lumière. Quand ils sont exposés à la lumière, les pixels images accumulent les charges électriques en fonction de l'intensité lumineuse reçue. En modifiant le potentiel des électrodes, les charges électriques des pixels images sont transférées vers les pixels mémoire. Les charges sont alors transférées vers un registre horizontal. Celui-ci achemine les charges électriques vers la broche de sortie. Le signal électrique correspondant à l'image est recueilli. L'opération est renouvelée toutes les 20 millisecondes dans une caméra vidéo.